Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice 5.1. Dans cette version, le publipostage avec une source de données calque a été simplifié. Auparavant, la création d'un fichier séparé au format .odb était nécessaire. La définition de la source de données peut désormais être incorporée directement dans le document. Dans cet exemple, nous désirons générer un bulletin de notes à partir des données figurant dans ce classeur. Outils, assistant mailing, document actif, lettre. Sélectionnez liste d'adresses pour aller rechercher le classeur. La source de données a été ajoutée au document, pas le classeur bien entendu, mais la définition du lien vers ce dernier. Suivant, suivant. Nous pouvons déjà ajouter les champs en cliquant sur éditer le document. Insertion, champ, outre champ. Etc. Revenir à l'assistant mailing. nous pouvons poursuivre le publipostage et terminer éventuellement. Pour la vidéo, je peux annuler, enregistrer notre document, puis le fermer. Si nous créons un nouveau document texte et demandons l'affichage des sources de données, nous constatons que la source de données n'a pas été créée de manière générale pour LibreOffice, mais a bien été incorporée au document précédent. Je rouvre mon document et dans, la source, dans les sources de données disponibles, je retrouve la source incorporée. Si nécessaire, nous pouvons bien sûr supprimer la source de données du document c'est-à-dire le lien vers les données, par le clic droit, puis base de données enregistrée, et supprimer, ou le dialogue, outil option, base, base de données, supprimer.